Pensez de suite à vos abonnés si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle. L'avoine contient de l'avenine. L'avenine, c'est une protéine qui est contenue dans les graines de céréales en fait. Et cette avenine, elle a des propriétés anti-aromatase. Je vous remets la définition. C'est bon. Depuis le début de la série, vous maîtrisez tous ces termes. Testostérone, c'est bon. Oestrogène, c'est bon. Estradiol, estriol, estrone. Catabolisme, anabolisme, cortisol. C'est bon maintenant tout ça Bon Céline, remets-nous la définition s'il te plaît. Ok, revenons sur l'avoine. L'avoine contient de l'avenine, d'accord c'est un alcaloïde qui ressemble chimiquement à la testostérone et qui se lie à la SHBG, sexe, hormone, binding, globuline, d'accord Pour libérer plus de testostérone active. La majeure partie de la testostérone circule dans le sang liée à deux protéines, l'albumine et la SHBG. Une toute petite quantité de testostérone, 1 à 4% à peu près, est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à ces deux protéines. Et du coup... Elle est disponible pour pénétrer dans les tissus. Alors, quel est le but au final pour nous C'est d'avoir le plus de testostérone libre disponible en circulation, d'accord Afin de faire plus de masse musculaire. Eh bien, l'avenine, ça fait ça. En empêchant un petit peu le SHBG de se lier à la testostérone. Ok, ok. Si c'est trop d'un coup, retenez juste que manger de l'avoine, ça peut avoir un effet favorable pour maximiser la présence de testostérone libre dans le sang. Ok On dit merci qui